Ça y est, l'été est là. Un été assez spécial pour nous, mais pas pour elle. Et oui, toujours fidèle au rendez-vous, la chaleur. Responsable de la disparition progressive des vêtements, profit de la peau nue. Et pour vous qui aimez vous habiller, ça devient compliqué d'avoir du style avec aussi peu de vêtements. C'est pourquoi je vais vous présenter 4 tenues pour un été stylé en espérant que ça puisse vous inspirer. Ah oui, j'oubliais. Bonjour L'été, il fait chaud, et à mon sens, il vaut mieux prioriser le confort au style. Mettez le plus beau manteau du monde par un temps de canicule et vous ne serez pas stylé. Les gens vous trouveront juste bizarre et auront pitié de vous et de vos souffrances. Et ça commence par une adaptation des coupes et des matières. Donc, je pars sur une tenue très simple mais bien adaptée. Un t-shirt blanc assez fin en coton. Avec leur qualité d'absorption de l'humidité, les vêtements en coton sont pas mal l'été, surtout s'ils si sont dans un tissage léger et aéré. J'ai pris ce t-shirt de taille au-dessus pour qu'il soit bien ample et pour laisser de la place à l'air entre lui et ma peau. Je choisis aussi de le porter avec des manches roulottées pour apporter un peu de détail, sinon ce serait trop fade. En bas, un pantalon de couleur marron Uniqlo, ample lui aussi pour les mêmes raisons que le t-shirt, et roulotté en bas pour la décontraction et pour laisser l'air caresser mes chevilles. Il est très léger, en coton et en lin. Les vêtements en lin sont de vrais alliés quand il fait chaud. Ils sont thermorégulants, ils absorbent bien l'humidité et sèchent rapidement. Avec ça, je rajoute des chaussures ouvertes sur le dessus. Des chaussures bateau. Alors, je ne suis pas hyper fan des chaussures bateau, mais c'était à l'époque où je cherchais des chaussures d'été en alternative au mocassins qui m'effrayait un peu. Et je ne regrette pas. En plus d'être très confortable, je les trouve amusantes, parce qu'elles me font penser à des sneakers avec cette couleur bleue, cette semelle et ces lacets blancs contrastants. Jusque là, c'est pas mal. C'est confortable, mais un peu trop simple. Je rajoute donc des accessoires. Un bandana bleu et un bracelet de montre, lui aussi bleu, pour rappeler la couleur des chaussures. J'aurais bien pris un beau chapeau, mais je n'en ai pas. Et enfin, des lunettes de soleil, bienvenue car fonctionnelles. On peut d'ailleurs insérer ces deux derniers dans toutes les tenues, car ce sont des accessoires utiles, voire nécessaires. C'est une bonne idée d'accessoiriser un peu ces tenues en été, quand on porte peu de vêtements. Ça permet de relever la tenue et de donner à l'œil un peu plus de choses à voir. Allez, deuxième tenue Pour cette tenue, imaginons qu'il fasse chaud, qu'il fasse très chaud, qu'il fasse même... Très très chaud. Très très très... Bon, s'il fait vraiment très chaud, vous ne serez pas à l'aise quel que soit le vêtement que vous mettez. Mais avec les bons vêtements, vous pouvez limiter vos souffrances. On part donc sur un short. Celui-ci est un modèle vintage porté par les soldats de la marine italienne. Pièce forte de la tenue, il est plein de détails sympas et fonctionnels qui permettent plus de confort. Une taille haute, des pattes de serrage sur l'avant, des doubles pinces. Il est blanc, en coton, avec une coupe très large. En été, on voit souvent des shorts serrés, en denim, inconfortables et accentuant la sudation alors qu'il fait chaud. Mettez un peu de largeur dans vos vêtements, votre corps vous remerciera. Et si vous pensez qu'on vous pointera du doigt avec des coupes plus larges, sachez qu'en été, l'œil est habitué à voir des coupes élargies. Ça ne choquera donc personne Normalement. Donc, une coupe très large pour bien laisser l'air passer. En haut, je mets une chemisette bleue. Je sais que beaucoup n'aiment pas la chemisette, mais moi j'aime ce côté très décontracté et estival qu'elle apporte. Elle est en pur lin, ça froisse donc beaucoup. C'est une vraie galère à repasser, mais un vrai plaisir à porter cette chemisette. Quoique avec une coupe un peu plus large, ça aurait été mieux. Au pied des sneakers, aux mêmes couleurs que les autres pièces. En toile, légère, elles viennent dynamiser le tout en rendant l'allure un peu plus sportive. Et voilà ma tenue des températures chaudes, à base de bleu clair et de blanc. Allez l'OM J'aime bien ma bi en total look. C'est comme un déguisement. Ça permet de se prendre pour quelqu'un d'autre avec une autre vie. Du coup, je reprends mon short militaire vintage pour cette troisième tenue. Il me suit très souvent en été, mais rassurez-vous, je le mets quand même en machine. En haut, j'ai cette chemise militaire vintage, pour le total look militaire vintage. Elle a plein de détails sympas. De grandes poches poitrine, des lanières aux épaules et un col bien généreux. N'hésitez pas à piocher dans le vestiaire d'inspiration militaire si vous voulez des pièces avec du caractère fonctionnel et confortable. Elles ont été créées pour que les soldats soient à l'aise dans des conditions particulières, quand il fait chaud entre autres. Portez-les, abusez-en, mais ne faites pas la guerre pour autant. Alors, je ne connais pas la matière de la chemise, mais c'est sûrement à base de lin. Elle est très légère, tellement légère qu'on voit un peu à travers en plein soleil. Associée à une coupe ample, j'ai vraiment l'impression de ne rien porter. D'être nul. Bon, au pied, je n'ai pas de chaussures militaires, mais j'ai des chaussures bateau. Encore, pour les mêmes raisons de craindre des mocassins. Elles sont dans des couleurs terre, rappelant les autres pièces. Ah oui, j'oubliais. Je porte toutes mes chaussures d'été avec des chaussettes invisibles. Ça me permet d'avoir un peu de fraîcheur en laissant la malléole à l'air libre, mais aussi d'absorber l'humidité des chaussures. Oui, parce que mettre ses pieds sans chaussettes dans des chaussures, avec la transpiration, ça devient vite sale et odorant. Alors, vous en pensez quoi de cette tenue je devrais bien partir en vacances avec, à l'aventure, parcourir la jungle, visiter des vieux temples. Sauf que les vacances cet été, c'est raté. Quatrième tenue. En été, mon moment préféré de la journée, c'est la soirée. Mon moment préféré de la journée, c'est la soirée, n'importe quoi. C'est le cas de beaucoup d'autres personnes aussi. Et c'est normal, parce que le soir, il fait bon avec tout ce qu'il faut de chaleur et de fraîcheur. Et aussi parce qu'il fait encore jour, le soleil se couchant plus tard. Du coup, on sort boire un verre en terrasse, on fait la fête, et c'est très bien. La température et le contexte le permettant, on peut s'habiller un peu plus qu'en journée. Plus à la fois en nombre de vêtements, mais plus aussi en puissance stylistique. Puissance stylistique. Donc, pour cette tenue du soir, je porte un pantalon. Il vient de chez Scavini, une référence pour les pantalons prêt à porter dont celui-ci est en laine. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, la laine, si elle est froide, est la matière idéale pour l'été. Elle est fine, légère et souple, là où le lin est raide et souvent un peu plus lourd. Bon, ici ce n'est pas une laine froide, mais c'est une laine Solaro. Appelée comme ça parce qu'elle est tissée avec des fils de trame rouge qui auraient la faculté de protéger du soleil en renvoyant les rayons UV. A l'origine, elle a été développée spécialement pour les soldats britanniques qui crevaient de chaud sous le soleil. Personnellement, je suis un peu sceptique sur la protection contre le soleil, mais ce qui est sûr, c'est que la matière en jette. Sa couleur et ses nuances varient suivant l'angle du regard. Je trouve ça drôle. Le pantalon est coupé ample. Pour ceux qui connaissent, c'est la coupe S3, la coupe la plus large qui a ma préférence. Je l'ai choisi large pour être bien confortable dedans et pour sentir le vêtement virevolter à chaque pas. En plus, il y a plein de détails tailleurs très appréciables qui rendent tout de suite ce pantalon pièce forte de la tenue. Personnellement, quand il n'y a pas grand chose à se mettre comme en été, j'aime que ce soit le pantalon qui soit la pièce forte de ma tenue, un peu comme une veste ou un manteau en hiver. Pour le haut, je porte un t-shirt en coton blanc parce que c'est la base en été. Par-dessus, je mets un blazer, en réponse à l'esthétique tailleur du pantalon. Il est en coton, semi-doublé, avec des épaules naturelles, sans rembourrage, donc confortable et plutôt léger à porter. Je le porte avec des manches retroussées pour accentuer la décontraction. Je remarque après coup que la doublure des manches rappelle la couleur du t-shirt. Un détail sympa, je prends. Au pied des mocassins, enfin, ils sont pratiques car rapides à enfiler. Ce sont des Sebago à bourron, de couleur bordeaux, une couleur de soulier très polyvalente et qui va très bien avec le bleu marine de la veste. Ils sont en cuir lisse, là où j'aurais préféré quelque chose de plus léger, mais c'est tout de même portable. Voilà ma tenue d'une soirée d'été. Une tenue à l'influence à vie, league, sommes toutes. Et voilà pour mes 4 tenues. N'hésitez pas à me dire quelle est votre tenue préférée et pourquoi, ou ce que vous aurez préféré porter à ma place. C'est compliqué d'avoir du style en été. Il faut des coupes et des matières bien adaptées, faire simple mais efficace. Un beau challenge contre lequel se mesurer. Et quelques c'est vraiment difficile. Et ce n'est pas bien grave. Le confort, non le style, c'est ça la grande priorité en été. Voilà, j'espère que la vidéo a pu vous inspirer. Je pense faire ce format de vidéo pour toutes les saisons. Donc s'il vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager pour m'encourager à poursuivre. Allez, bon été